On s'est rencontrés parce que, en réalité, ce jeune homme euh, fort sympathique est un ami de mon fils, qui a à peu près le même âge. Et donc, euh, dans les conversations, puisque j'ai eu l'occasion de voir, je sais qu'il écrit des, des romans policiers et qu'il a un certain succès. Je, je me suis dit que, euh, finalement, moi j'ai effectivement écrit aussi à 80 fricassée euh, fricassé de meurs à la Bordelaise, ça m'avait beaucoup amusé. Et là, je, je je sais pas, j'ai retrouvé un fait divers qui m'a quand même interrogé, un fait divers qui s'est passé à Bordeaux dans les années 70. Et on a reporté euh, cette histoire-là dans le milieu de la cuisine des années 70. Donc en réalité, bien sûr que c'est Ludovic qui a écrit le, euh, le roman policier, l'intrigue, et tout ce qui va avec. Mais moi j'ai amené euh, ma vision de restaurateur depuis les années 70. Jusqu'aux jusqu années 80 finalement, on s'est arrêté. Oui, alors ce, qui est, ce qui est assez intéressant, parce que moi je suis né en 73, donc hein, euh, le, le sauce de Pierre, il, il est situé en 74. Euh, J'avais un an, je n'ai pas de gros souvenirs. Ce qui est super, c'est quand même les anecdotes et ce bordeaux des années 70, des fins des années 70 que Jean-Pierre maîtrise parfaitement, où il y a eu l'évolution de cette cuisine très traditionnelle, avec des choses beaucoup plus compliquées, le saumon équilatéral, etc. C'est comment fonctionnait un restaurant à une époque où c'était pas comme aujourd'hui, clairement, la, la vie d'un restaurateur. Et il y a des anecdotes sur Bordeaux qui sont particulièrement savoureuses, et Jean-Pierre, il en a des tonnes. Voilà. Ouais. Donc, comme tu as parlé de, de, de la cuisine, je peux parler de l'intrigue policière. Tu fais ce que, tu que veux. <rire> <rire> la réalité, c'est... Euh... Oui, c'est un roman policier avec, euh, malheureusement, euh, euh, quelques assassinats de ci, de là, euh, un groupe, euh, le groupe de l'État qui vient chercher des armes à Bordeaux. Enfin bon, l'intrigue est intéressante et surtout c'est euh, cette histoire incroyable qui a eu lieu à Bordeaux dans les années 70, où on a retrouvé des morceaux de cadavres dans les poubelles bordelaises. Voilà. Avec un protagoniste qui était véritablement euh, africain et homosexuel. Ce qui est quand même original. Oui. Pas euh, Pas je pense qu'on est allé un peu dans la, dans la déconnance. mais Après, en réalité, c'est l'histoire d'un d'un mec normal qui fait la cuisine et qui surtout est un passionné et plus ou moins élève de Jean-Marie Hamat à l'époque. Enfin, en tous les cas, il, est, euh, il a une admiration sans borne pour euh, ce cuisinier qui a marqué son époque. Euh, C'est l'époque de Garcia, de Ramé, de, de Christian Clément et, et de tas d'autres euh, garçons qui étaient là. C'est un peu à la bascule entre la... Euh, la cuisine traditionnelle escoffier et la nouvelle cuisine qui a valu évidemment beaucoup d'articles de, de presse sur, sur Bordeaux parce qu'on avait une équipe de cuisiniers qui avait envie de se, de se faire valoir par rapport à la, à la cuisine. Euh, ce cuisinier-là est, est, est passionné et il a le goût des choses et euh, vraiment c'est intéressant de voir qu'à à partir d'un produit on peut faire des plats exceptionnels en tenant compte d'une philosophie qui est une philosophie euh, euh, d'intelligence et de mesure, c'est-à-dire que ce cuisinier-là, il a la mesure des plats qu'il qu prépare, sauf quand il fait la sauce de pire avec euh, les éléments qu'on connaît. Et la sauce de pire, c'est une recette euh, traditionnelle de la tucochon que j'ai pratiquée à plusieurs reprises et qu'on fait encore euh, euh, rue de la Monnaie euh, à l'occasion de la cochon après, ce qui, est intéressant dans, ce qui a été intéressant dans cette écriture à quatre mains, c'est donc ce, ce, cette instantanée d'un Bordeaux qui n'existe plus et dont, dont on trouve encore quelques traces vers les Capucins ou, ou ailleurs, mais c'est devenu de plus en plus rare. Ça a quand même, en 40 ans, beaucoup changé, Bordeaux, il faut être honnête. Et il euh, ben, faut bien s'entendre quand même, parce que c'est pas simple. On a fait des recettes qui sont des recettes traditionnelles du, du Sud-Ouest, mais euh, c'est vrai que c'est un livre qui peut se lire euh, dans un fauteuil, Voire au lit euh, en fin de journée, mais qui peut aussi se lire dans la cuisine euh, à côté d'une gamelle dans laquelle euh, on peut faire des, des recettes. Donc euh, les, les gens peuvent choisir en réalité, ils peuvent lire la 25e recette et être au deuxième chapitre dans l'intrigue policière. Si, si en guette ils font un policier, c'est parce que ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Donc c'est un, un jeune policier, il sort de l'école de police, il est très bien, il se retrouve à Bordeaux parce qu'il a un camarade de promotion dont les parents sont restaurateurs du côté de Langon, et qui lui a inventé les, les mérites de, de la région. Lui, il a, il a vécu à Montreuil quand il était petit, c'est pas la même chose. Quoi. Donc bah, il décide de venir s'installer ici, et là, malgré lui, finalement, euh, encore une fois, euh, par l'intermédiaire de, de, de ses préférences sexuelles, il va tomber dans une affaire qui va complètement le dépasser, qui est au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Voilà. Euh, le foot de couteau, il a existé à Bordeaux. C'était mon couteunier. <rire> oui, oui, oui, Il n'est pas mort. Hein. Rassurez-vous. <rire> Dans la vraie vie, il n'est pas mort. Mais là, en réalité, oui, parce que il euh, y avait un coutonnier qui était... Euh, pas tout à fait à l'endroit où on l'a décrit, mais, mais qui, était, qui était rue Saint-Catherine, qui était à quelques mètres, et qui qui que j'ai suivi par, par un métier, par sympathie, et qui était un professionnel de, de, des couteaux, c'est-à-dire qu'il aiguisait les couteaux, il en fabriquait, et un type qui était passionné, mais ça existe, mais qui était passionné par l'utilisation du couteau, la découpe, tout ce qui touchait, ben oui, la découpe, il était assez... Euh, compétent, mais même sur la, la qualité de l'acier, les lames et tout ça. Et là, oui, effectivement, il est, il est en plein dans l'histoire, parce qu'il fournit à Boubacar un couteau qu'il avait de son père, je crois. Non, ou... un, euh, il il s'est amusé à créer un couteau, ces couteaux d'inspiration japonaise qui coupent très bien, soi-disant, je n'ai euh, Et il en a fait deux, dont un exemplaire qu'il a confié à Boubacar, qui s'en sert pour ciseler effectivement, très finement des herbes qu'il met dans la sauce bordelaise du chapitre 2 de mémoire. Et euh, après, euh, voilà, ce couteau va être important à la suite de l'histoire, c'est les, les, les choses classiques d'un roman policier, j'ai envie de dire. On a repris des, des choses, euh, je ne sais pas, et pourquoi euh, mettre des recettes dans un roman policier Parce qu'un roman policier, ça se fait pratiquement comme une recette, enfin, je ne suis pas un expert. Mais euh, il faut les ingrédients, il faut du goût, il faut de la texture, il faut des arômes. Il faut de, de la, un peu de sucre. Il faut que ce soit velouté, mais pas trop. Mais il faut aussi que ce soit, que ça ait du caractère. Et si tous ces ingrédients là, je pense qu'il faut les mettre aussi dans un roman policier.